Thank you. Bon, salut les amis. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Il est 1h30 du matin. Je suis avec David et Tristan. Et euh, on fait une enquête. On est dans un hôtel abandonné. Nouvelle enquête, nouvel hôtel. C'est la première fois qu'on le fait. Et euh, c'est un grand hôtel où il y a trois étages. Donc euh, on y va. C'est parti les amis. Bon, je vais vous montrer l'entrée. la cuisine voilà. alors aujourd'hui on est venu avec un minimum de matériel euh, juste on a nos caméras principales chacun et on enquête chacun d'un côté là on va prendre déjà un étage chacun le bâtiment est assez grand Je commence par le rez-de-chaussée, on est au rez-de-chaussée ici. Et cet après-midi avec David, on a senti une pièce très très froide, qui était froide un petit peu bizarrement, alors qu'à côté un peu moins. Je vais essayer d'avancer en filmant comme ça, ce qui n'est pas évident parce que je ne vois pas grand-chose, quand je vous regarde, quand je vous parle, alors là je vois plus rien. Bonsoir. On est venu -vous, vous rencontrer ce soir. Parce qu'on a quand même entendu pas mal d'histoires. Bon, on ne sait pas si elles sont vraies, mais... Pas mal d'histoires qui se seraient passées dans, dans cet hôtel qui a été abandonné il y a pas mal d'années déjà. Je n'ai pas la date, en fait, mais c'est pour moi un hôtel qui a été, si je ne dis pas de bêtises... Euh, construit euh, dans les années 30 donc voilà il a été abandonné il y a quand même très longtemps très très longtemps même si je sais que euh, ils ont ils veulent le, le réhabiliter donc euh, ils on ont fait, fait, fait des appels d'offres je crois allez on visite un peu ici si, si. ça ressemble à ça en tout cas Alors, comme je vous ai dit, on est venu vous rencontrer pour essayer de rentrer en contact avec vous. En toute simplicité, on a des caméras avec des micros. Et on aimerait vraiment euh, discuter avec vous, échanger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ouais, C'est un hôtel qui a été muré, on a trouvé un passage de souris. Comme d'habitude, les amis. je vais rester au rez-de-chaussée pour le moment on pensait qu'il allait faire plus froid mais dedans mais il ne fait pas si froid que ça là vous voyez l'ascenseur il est carrément décroché, tombé un truc de fou hein. bonsoir alors on se présente, David et Tristan, Bonsoir. et Lorenzo qui est en bas, que on est venu vous voir cet après-midi, on vous a dit qu'on allait venir vous revoir ce soir, on est là, alors si vous avez envie de communiquer avec nous, il n'y a pas de souci. on est là ici pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous quelqu'un ici avec nous. Ça c'est sûr déjà. On n'est pas ici pour vous faire du mal, on est ici juste pour avoir un contact avec vous. Alors, essayez de parler très fort si vous voulez communiquer avec nous s'il vous plaît. N'hésitez pas, comme vous pouvez constater, on a juste que des caméras avec nous. Ça nous permet de vous enregistrer et de vous voir. C'est quoi qu'il y a là-bas Là, là tu en as euh, du fond vert, tu en as là. Regarde. Et mon meilleur accès, c'est de Donc ça, ça devait être une chambre. Je pense que le troisième étage c'était que des chambres. Le troisième, le deuxième, je sais pas trop. Je... Boire pas la même qualité de chambre, je sais pas. Il y avait peut-être un étage plus cher que l'autre. Mais regarde, viens, viens même... Regarde. Oui. Regarde, elle fait un peu bizarre. une drôle de couleur tu veux dire Mais Regarde il y a un orange sous les... Ouais, c'est vrai C'est ça d'habitude Je fais pas ça. Il n'y a pas de la buée ou... Peut-être que je vais avoir... Et c'est euh, bizarre. Je te jure ça fait un orange partout depuis tout à l'heure. Pas... Tu l'as pas déréglé non Non rien du tout. Sais je sais pas, je pensais que c'était un mieux réglage, là tu vois. Il dirait qu'elle n'a pas un coup de froid ta caméra. Dehors, il y aura de la buée dans l'optique intérieure. Il y a un peu de buée dessus. Mais C'est ça. C'est vieux. j'ai pas de renseignements sur cet hôtel, mais je sais qu'il est vieux. Je laisse tomber, on voit rien. C'est normal. Ouais, mais, je sais pas, t'as dû baiser ta caméra dehors. Il faisait trop froid. J'ai raison, on J'ai l'impression que c'est ça. Un coup de froid. Ouais. Je pense. Si c'est ça, ouais, non, je ne peux pas filmer si c'est ça. Tu vas chercher la mine en bas J'espère que tu l'as paniqué avec le froid. Ça se trouve, elle est morte. On va redescendre et chercher la caméra du coup. Vous pouvez parler, je ne vous entendrai pas tout de suite, quoique, si vous vous rapprochez de moi, je peux vous entendre. Est-ce que vous êtes décédé ici qui était très froide tout à l'heure. Ben, moi maintenant. J'ai souvent ce sentiment quand je suis dans un bâtiment comme ça. J'ai souvent ce sentiment de plus avoir vraiment le sens de l'orientation, surtout quand c'est un bâtiment qui est complètement muré. C'est assez bizarre comme sensation. Je vais essayer de filmer un peu comme ça, même si c'est plus compliqué parce qu'il faut le tenir à bout de bras et c'est quand même pas léger. C'est pas léger et puis bon, je suis jeune. Je suis déjà venu ici. En fait, il faut que j'aille de ce côté. Dans ce fond, c'est bon, je me suis repéré. Je vais aller par ici. En fait, c'est pas si grand que ça au rez-de-chaussée. J'ai l'impression que c'est plus grand. C'est pas si grand en fait en bas, c'est des toilettes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand en haut, bah ben oui parce que je suis venu déjà, tout à fait, en fait c'est beaucoup plus grand en haut, bizarrement, c'est l'impression que j'ai en tout cas, petits bruits qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez passer devant la caméra. N'ayez pas peur, c'est inoffensif pour vous. J'essaye de ne pas marcher trop pour pas faire de bruit essayer d'avoir vraiment un, un son propre parce qu'on a quand même la chance d'être dans un lieu fermé avec euh, peu de bruit à l'extérieur vraiment enfin il n'y a pas de bruit sonore à l'extérieur on, on a commencé l'enquête à un bon moment où c'est bien bien calme alors s'il fait 7 8 degrés c'est parce qu'on est à 1200 mètres d'altitude je ne vous dirai pas où on est, les gens reconnaîtront peut-être ceux qui connaissent, mais on va éviter de, de donner le, le lieu. l'instant je me sens assez bien. J'avais un peu plus de ressenti cet après-midi. Là pour l'instant je sens calme. Est-ce que vous êtes là ah ben, Quand je demande est-ce que vous êtes là, on me dit on est en bas, donc les esprits me parlent. <rire> je t'ai entendu David. Je vais reprendre euh, ma ai la caméra, et puis, euh, je vais en mettre ça. Euh, ça. Ah. C'est toi que j'étais étonné quand de... enfin, vous m'avez dit hein, « Ah, suis... parce que j'appelais des esprits, quand tu te parlais comme Ok. »« Est-ce que vous êtes là ?»« Ouais, je suis là. »« Ah ouais, c'était nous. »« de... <rire> ouais. ouais. Oui, je suis là. Je crois que tu parlais à nous. »« Tiens, fait. j'ai une réponse, mais je connais, cette <rire> voix. <rire> bon, on a dû changer de la caméra à Tristan parce qu'elle troublait. Elle troublait énormément en haut, on ne sait pas pourquoi. Alors ah, est-ce que euh, c'est dû au paranormal ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle troublait énormément. On a changé de caméra en bas, euh, on a pris euh, ma caméra euh, en secondaire qu'on lui a mis. Et euh, ça fonctionne très bien. Et j'ai rallumé derrière sa caméra qui euh, maintenant fonctionne. Donc, on va pas rechanger de caméra pour l'enquête, mais euh, c'est quand même assez bizarre quoi. Euh, je comprends pas trop. Mais enfin bref. On va peut-être commencer là. Hein Alors là, je pense que c'était la, la salle, la grande salle où ils faisaient des repas et tout, je pense. Parce que la cuisine, ça. elle est là, tu vois. C'est ça. Il finit en face. Ici, la cheminée, c'est important, dans la grande salle. Ouais. Il y a toujours ça. Ils sont immenses, les cheminées, je crois. Tout à fait, ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cet hôtel Est-ce qu'il y a encore des entités présentes ici S'il y a des entités ici dans ce lieu, ils peuvent essayer de communiquer avec l'un le... de nous trois. On est tous les trois équipés de caméras, n'hésitez pas. Ce n'est pas dangereux pour vous, il n'y a pas de problème. Approchez-vous et parlez très fort dans les micros, s'il vous plaît. Ah, donc là, il est quelle heure là Il est 2h il est moins le quart. Deux heures moins le quart. Et euh, il fait super, super froid dehors. Alors, je viens d'un un détecteur jaune dans ma main gauche. Vous pouvez interagir avec, en vous approchant ou en vous éloignant, logiquement. Les valeurs vont augmenter quand vous allez vous en approcher. Et vont diminuer quand vous allez vous en éloigner. Essayez de vous en approcher, s'il vous plaît. Afin d'augmenter les valeurs. détecteur ne bouge pas. Après, euh, on est... Euh, cet après-midi, on a eu des petits échos pour quoi cet hôtel aurait des, des phénomènes paranormaux. Donc, euh, on a été très intéressé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc, j'espère au moins avoir de bons résultats ici. Même si on n'est pas super bien équipé ce soir, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Alors ce qui est bizarre en fait, c'est que cet après-midi dans cette pièce-ci, là où je suis actuellement, euh, elle était glacée. Mais glacée la pièce. Et là ce soir, euh, malgré qu'il fait super froid, parce que cet après-midi il y avait quand même du soleil, il faisait plutôt beau ici. Et là ce soir, euh, il caille dehors, et la pièce, elle n'est pas aussi froide que ça. C'est est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous Essayez de parler très fort, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour vous embêter. Vraiment pas. Donc s'il y a encore quelqu'un, qui n'hésite pas à parler, s'il vous plaît. Bon, écoute on va avancer et après on va, on va prendre le deuxième de toute façon faire encore un petit tour ça se fait que là je suis au deuxième je voudrais monter au troisième donc il doit y avoir un autre escalier ben, il est là voilà je vais monter au troisième voilà il y a du, du pigeon. ah oui ça y est il commence à faire flipper C'était moquetté, un mur, faux plafond, moquette au sol, mais ce couloir est très très sombre, très très sombre, à cause des couleurs justement, des moquettes quand même. C'était la mode à une époque, hein, ces couleurs-là. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi je suis venu pour ça, spécialement. C'était des chambres, en fait. Ça, c'était des chambres doubles, je dirais, avec salle de bain. Et je crois que c'était des chambres doubles, si je dis pas de bêtises. Oui, on le voit. On le voit. Donc, c'était quand même des grandes chambres, mais beaucoup de chambres doubles, quand même. On n'est pas l'histoire, hein. on a eu des, des échos, mais on ne pas d'histoire réellement euh, fondée euh, sur cet hôtel. À part euh, des locaux qui pourraient nous dire telle et telle chose, mais après toujours prendre avec des pincettes, ce genre d'infos. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient enquêter pour euh, euh, voir déjà ce qu'on peut vivre nous, et ce qu'on peut y capter. Si vous avez envie de discuter avec nous, on est venu spécialement pour vous pour ça. Et donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de nous. On n'est pas méchant, vous devez le sentir. Est-ce que vous êtes là Vous aimez ce bâtiment énormément de caca de pigeon, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Encore une grande, grande chambre. J'aime pas quand il y a trop de lumière. Quand il y a trop de lumière, j'aime pas. C'est vrai que. C'est pas évident parce que c'est une passion qui coûte cher. Donc euh, je rêverais de pouvoir euh, m'acheter un jour une caméra infrarouge de très bonne qualité qui me permettrait justement de pouvoir déambuler dans le noir le plus total euh, pour pouvoir euh, développer plus mes sensations. Parce que je sais que dans le noir, automatiquement, elles se développent. Donc, euh, beaucoup plus effrayant, mais euh, peut-être plus facile à attirer le phénomène. Gâter un phénomène, mais on pourra avoir mieux, je pense. Donc, par contre, voilà, ça c'est toujours du béton, oui, c'est bon. Il y aura des parties on ne pourra pas aller. Parce qu'il y a des planchers en bois qui s'effondrent un peu. peur les pigeons je vous le dis hein, ça fait bizarre hein, quand on est seul dans un bâtiment sans ça, on s'en battra les ailes comme ça euh, sur le coup euh... c'est quoi la porte là-bas c'est une porte non elle est fermée une porte euh il est fermé, fermé, tu vois Il l'avait clanché, il disait. Ouais, elle est fermée. Est bizarre, elle est... Il est fermé, c'est bizarre. Il n'y a pas de clé, rien et tout, mais je ne sais pas les fermer. Il n'y a pas un autre accès, c'est bizarre. On dirait que ça donne derrière ça. Là. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là C'est vrai Ah c'est derrière euh, Derrière le... Ah comment ça s'appelle ça déjà L'accueil. L'accueil, voilà. Il est tard, c'est pour ça. Vous c'est oui, oui. Ben, en fait c'est Ah ça venait là en fait, c'est ça, c'est un truc condamné en fait. Ça a été transformé en placard. En placard, exactement. Donc c'est pas une porte secrète. Ça va être plus Il y a quoi là Ah c'est le bar. Il y a même ici, il fait bon je trouve. Tu trouves pas fait bon, Oui. Ah, il paraît qu'il y aurait des entités ici. Est-ce que c'est vrai Nous on est là pour ça. Vous pouvez communiquer avec nous si vous voulez. Il y a quelqu'un avec nous ici. Si oui, quel est votre nom, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez faire un bruit Est-ce que vous pouvez faire quelque chose qu'on sache que vous êtes avec nous Essayez d'augmenter les valeurs du, dé du détecteur, s'il vous plaît. Faites-la augmenter pour qu'on puisse savoir si vous êtes là ou pas. Ça, ça Il ne bouge pas ici le détecteur hein, depuis tout à l'heure Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qu'on fait on bouge on monte dans dire on, ouais, on le, dit, on le, le deuxième au ouais, moins ouais. ouais, lui il a pris il a pris Charles c'est bizarre il, il je suis coupé il est tombé en fait Donc ici c'est là qu'il y a les pigeons ouais, tu me diras oh, je crois qu'il y en a au dessus aussi toi C'était dedans. La en fait, se détruit avec l'humidité. Allez, il fait froid ici. C'est parce que Ouais, euh... il ouais, y a un courant d'air. Oh, Il fait peur, oui. Alors... Oh, là, là, là. Alors, je sais que les pigeons, c'est pas méchant. Mais quand ça surprend, ça fait peur. Il y a quelqu'un ici Eh ben, rapprochez-vous de moi et vous pouvez me parler j'ai un micro qui peut vous capter vous pouvez aussi essayer de prendre mes énergies pour pouvoir justement vous matérialiser vous montrer, passer devant la caméra à l'ancienne, comme j'aime bien. Minimum de matériel, le plus de mouvance possible en essayant de faire le plus attention possible de ce qui se passe. En l'occurrence, je suis dans un lieu à pigeon Je vais essayer de m'extirper de là parce que je n'ai pas envie qu'il y en ait un qui me vole dessus. Ah, putain ils me font peur quoi. On dirait qu'en fait ils me sentent arriver et ils me préviennent. C'est dingue hein. Restez tranquille les pigeons, va. Ils sont juste au-dessus là. C'est hallucinant, moi ça me fait flipper parce que. On dirait qu'ils ont un comportement euh, bizarre dans des bâtiments comme ça. c'est con après il fait froid en même temps ah, là c'est du bois là faut faire gaffe ici par contre ici faut faire gaffe on a un plancher de bois je sens quand même qu'il est fragile là ici ça a squatté S'il est tard à mon avis qu'il n'y a personne dehors mais. J'entends David et Tristan. C'est beaucoup plus grand le troisième étage, c'est dingue, ou alors c'est une impression. Caca ici J'ai entendu du bruit encore. C'est les pigeons ouais, ça, en fait, je... faut juste les trous. là il y en a partout on du pigeon. Trous au Vous troisième. J'ai pris quelques petits fruits. Ça pue la merde de pigeon. Franchement. Regarde je trouve. Bizarrement, ça me gêne moins que dans la dernière enquête. Moi non. D'accord. Ouais. Alors, on est tous les trois. On a trois caméras. Est-ce qu'il y a possibilité que vous communiquiez dans l'une de, de nos caméras, s'il vous plaît C'est atypique quand même, la tapisserie. Ah oui Et La mode à une époque, c'est cette cool, hein. là Chocolat. Ouais. C'est quoi par là C'est du béton. C'est du béton. Non. Ça va dire. Vous voyez, vraiment, l'hôtel, il est dans un piteux état. C'est dingue. Ouais. Et là, tu ressens moins de choses, toi, là, ce soir, que en fait cet après-midi, c'est ça Ouais, je trouve plus calme. Et euh, Est-ce que tu, toi en bas, quand tu étais en bas tout à l'heure, est-ce que tu, tu as remarqué aussi froid. dingue hein, par rapport à cet après-midi, en fait, pas ressenti le même froid que ça parce que j'expliquais moi justement que cet après-midi euh, bah, il faisait bon quand même, quoi. Ouais. On est rentré dans cette pièce là, elle était on était morgelé, même euh, j'ai pris un énorme frisson pour l'instant, ouais, ouais. en plus, une pièce qui était quand même communiquante avec la pièce d'à côté où on sentait bien une différence de température incroyable, totalement différente. T as eu un frisson, oui, oui. Nuit. Là, Et là, non, là coup. ce soir, il fait limite bon. J'étais étonné. C'est en fait, totalement l'inverse. Même il fait plus froid en haut qu'en bas. En tout cas, quand je suis monté, j'ai senti plus de frais en haut qu'en bas. C'est enfin, je sais pas, j'ai pas compris en fait le truc. Moi non plus. <rire> Mais, donc on a ressenti la même chose. C'est ça, c'est ça, oui. Je peut t'attaquer? là. Et c'est là où on peut tomber. Ah, oh <rire> seul, ici, ça fait tu Ouais, je sais. Tu, ouais. tu sais que c'est le pigeon mais tu te... sur le Ah moment... ouais, c'est malheureusement c'est un réflexe hein. On sait que c'est un pigeon mais euh, on sursaute. C'est ça. Alors, on a peur qu'il nous saute dessus en fait. C'est ça. On descend, c'est ça Ouais, on va descendre. On va faire vite. Faire enfin, vite. J'ai ouais, pas envie de me saute dessus. Ouais, qu'il me chie dessus surtout. C'est ça. Oh, putain, j'ai entendu des bruits de pas là-bas. Sérieux Ah, oh, je te jure. Y a quelqu'un Vas-y. Il n'y a pas trop à pigeon en plus ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un On vous a entendu marcher. Tu m'envoies ça. Approchez-vous de nous. On va quand même faire un aller-retour, ouais. Alors, s'il y a quelqu'un, vous pouvez communiquer. On vous l'a déjà dit. Vous pouvez communiquer de différentes façons, tapant sur une porte, un mur, ou en, en essayant de nous parler, en parlant très fort, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer de nous toucher aussi. Vous êtes là Il y en a là, des gardes, c'est des gardes tout ça. C'est les pigeons qui ramènent. Ah oui, c'est vrai, ouais c'est ça, Ils font leur nid avec ça. D'ailleurs, il y a des nids juste au-dessus de notre tête. Oui, exact. Donc euh... J'en vois un là-bas. Oui. oui. Donc vous allez mieux partir. C'est peut-être un... un pigeon que t'as entendu, mais après. Ouais, je, je suis la mais sur le coup, franchement. On descend ici, tiens. Ouais. ouais. On est au troisième là Ouais. ouais. ouais. Allez. C'est vrai qu'il fait moins froid dans le bâtiment que dehors. À part certaines zones de couloir. Il y a des zones, ouais. L'escalier. Le deuxième. Euh... Non, là c'est.. Euh... Par contre c'est quoi l'humidité au sol, non Comme une réserve. Un bah, pas... Là là-bas, ça craint. Ça craint vraiment Le sol. C'est là qu'il craint ça Ouais, ouais. C'est là qu'on ne doit pas aller. Ouais. Okay. Ici, on n'y va pas, parce que vraiment... Le plancher en bois, il est pourri. Ouais. Okay. Là, il y a le plancher qui est juste là, là. On... Non, on n'y va pas, ça craint, en fait. Là, là c'est un océan euh, Je pense qu'on est, de... est au deuxième, c'est ça C'est ça, ouais. ouais, donc voilà, on a vite fait d'atterrir de... euh, au rez-de-chaussée, quoi. Oh, là, donc, on va éviter ça. Non, je... je regarde toujours, là, mon retour à la caméra. Une ambiance dans... dans cet hôtel, en fait. Quelle ambiance tu ressens, Tristan non, mais à la caméra en fait. C'est-à-dire, les couleurs et tout, ça donne une ambiance folle en fait. C'est pas C'est très horrifique. T'as vu ici, il y a une porte Ah ouais. ouais. ouais. Ah bah ça donnait dehors ça, non Une porte qui a été soudée On dirait pas une grosse porte métallique. là, euh... c'est vrai. on est vraiment en lockdown. Hein. On dirait pas une grosse porte métallique Oui. Oui, Mais le euh, on est au deuxième, on n'est pas au troisième quoi. Non on est au deuxième. Il y a même quelqu'un qui a glyphé. Ouais, non. Même ça, c'est avec un ustensile. Ici je sens du froid. Ouais, là, c'est à chaque fois. C'est froid, à ce tableau. C'est hein ça là. C'est ouvert. Ah c'est pour ça. Attention le pigeon. Ah oh, non, c'est bon, continue. On sent bien le froid dehors là. Ouais. Hein. Tu m'étonnes. la tu as vu, Lorenzo, ici Quoi ouais. Ah, je l'ai vu dans le bas, moi. Je Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avec nous Bon, les amis, il y a énormément de pigeons et je pense que on s'est fait ses petites feuilles ce soir sur, sur cette enquête avec ces pigeons. Je pense qu'on est fatigué, elle est super terre, donc voilà, ça va, on, va, on va terminer ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête. Bye bye. J'ai entendu un bruit, il y a quelqu'un C'est maintenant qu'on part à Qui vous venez Ok, j'ai entendu un pigeon, ça doit être un pigeon le bruit que j'ai entendu. Allez, je coupe. Ok, bon ça fait deux fois que la caméra s'éteint, Net. Ça ne l'a jamais fait sur ce caméscope. Même quand tu l'avais, toi, ce caméscope, ça ne l'a jamais fait, ça. Non, bah non. <rire> On a entendu les bruits, comme, une, comme tu dis, une balle de ping-pong qui tombe dans euh, les escaliers. Une balle de golf. De golf, pas ping-pong. Parce ouais. que c'était sourd. Lourd. C'était sourd et lourd. On, on, redemande, on ouvre la caméra, on redemande de refaire ce bruit. Ça ne le fait pas. J'allume la mienne, elle s'éteint. Et la caméra s'est éteinte deux fois en l'espace de trois minutes. Et moi, si tu viens. Euh... Et j'ai toujours deux barres. Hein. Ah non, je plus qu'une barre. Je me souviens, moi, dans la journée, je me disais que ma caméra elle faisait bizarre l des trucs bizarres sur l'écran. Des glisses cheveux violets. Des glisses cheveux, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Violets, ouais. Ça, tu me l'as dit. On a mon écran, euh, comme tu vois, là. Et là, t'as vu, regarde la batterie, comme elle, elle a tourné, on a tourné une heure. Regarde la batterie, plus qu'une barre. Elle était secouée. Moi, elle ouais. est pleine. Sa batterie, elle était secouée, ouais. Elle a été secouée complètement. Moi, moi, elle est pleine. Et toi, elle est pleine, moi. Et, je et aussi. la tienne, elle est pleine aussi. Parce moi, la mienne, elle a été secouée complète. Alors, ça, c'est pour dire que c'est vraiment aléatoire sur chaque enquête. Parce que euh, toi, depuis qu'on fait des enquêtes, c'est pas car arrivé ça Jamais. Ou elle se décharge en 2-2 comme ça Jamais. Et euh, moi, ça m'est déjà arrivé par contre. Mm. Et dernièrement, euh, pourtant, on est sur des chargements. Quoi. Complètement, oui. j'ai se... dans... encore un bruit. Mais ça vient par là. Là, ça vient de là. Est-ce que c'est vous Ça vient de cet escalier, hein. Putain. C'est pas ici qu'on a entendu la balle. Ouais, mais plus loin. Moi, je suis sûr que ça vient d'ici, mais peut-être des plus haut. Vous pouvez refaire ce bruit Ouh Vous vous cachez Il faut pas vous cacher comme ça On sait que vous êtes là C'est dingue ça, quand même hein. Toujours des trucs bizarres, quand même, qui se passent hein. Bon, bah allez, on coupe. Merci. Bye bye. Ouais. <rires>